Euh, la notion de bien commun qui revient de façon euh, récurrente ces années-ci euh, pour contester dans une certaine mesure le fonctionnement économique dominant euh, recèle aussi des pièges euh, et euh, l'approcher d'un point de vue féminisme permet dans une certaine mesure de prendre en compte les aspects piégés de cette notion-là. Pourquoi? Parce que dans différentes traditions, la notion de bien commun N'empêche pas nécessairement l'exclusion. Ça dépend de la manière, qu'est-ce qu'on met derrière ce concept-là. Et quand on parle, par exemple, des Common Pool Resources, en anglais, il y a exclusion derrière cette gestion commune. Dire en commun, ça ne veut pas nécessairement dire tout le monde. Il y en a qui sont exclus de ce commun-là. Donc, moi, je préfère, pour parler de ce dont on veut parler, c'est-à-dire. Euh, les choses, les biens, euh, qu'ils soient matériels ou immatériels, qui sont nécessaires au vivre-ensemble, je préfère la notion « publique » que « commun » ou « commun hein? ». Une chose publique, la « res publica », qui vient du droit romain disait effectivement la responsabilité publique face aux choses qui sont nécessaires pour vivre-ensemble. Ça, c'est la première clarification qu'on n'aura pas réglé, c'est sûr, qu'on va continuer à utiliser comme ça dans le vocabulaire courant la notion de bien commun, mais il faut aussi être conscient en même temps des pièges que ça peut supposer, parce qu'il ne faut pas euh, non plus être naïf. Euh, de l'autre côté de la culture, il y en a qui commencent déjà à récupérer la notion de bien commun. Euh, quand le euh, PDG de Suez, en 2001, a écrit dans les pages du journal Le Monde, « Bien sûr, l'eau est un bien commun ». Eh bien, c'est parce qu'il savait qu'en soi, la notion de bien commun ne lui pose pas de problème pour continuer à faire son activité économique profitable. Donc, il faut faire attention quand on, on utilise ces mots-là. Une fois qu'on a clarifié ça... Parlons plutôt que du mot, de l'idée qui est derrière le mot. L'idée qui est derrière le mot et que les activistes, les militants euh, cherchent à dire, dans le fond, à travers ces concepts-là, c'est dire il y a des choses qui sont nécessaires au, bien, au vivre ensemble et au vivre bien ensemble. Euh, L'éducation et la santé sont toujours l'exemple qu'on reprend dans nos sociétés parce que c'est typique. Euh, une société où les gens n'ont pas accès à l'éducation, ce ne sont pas que ces gens-là individuellement qui sont pénalisés, c'est la société elle-même. Et donc, la santé, c'est la même chose. Une société où la population n'est pas en santé est une société qui n'est pas en santé. Donc, le collectif, en soi, a un intérêt, au-delà de l'intérêt individuel de chacun de ses membres. Quand on parle de bien commun, dans le fond, c'est de ça qu'on de qu parle. On parle de toutes ces choses qui sont nécessaires pour que la vie en société soit bonne, pour la vie bonne, disaient les philosophes dans les temps anciens. Euh, dans ce domaine-là, euh, ce qui est intéressant, euh, particulièrement du point de vue féministe, c'est que par rapport à toutes les logiques d'émancipation qui ont été développées dans la modernité, ces logiques-là ont toujours eu quand même une part d'exclusion. Le féminisme, lui, quand on porte le regard sur ces mêmes choses, notre point de départ, c'est la non-exclusion. Et donc, ça nous permet, quand on prend une grille d'analyse féministe ou particulièrement écoféministe féministe dans ce cas-là, on part du principe que la non-exclusion est un objectif. La façon dont on regarde la notion de démocratie, ce n'est pas la même manière que les premiers modernes ont regardé la notion de démocratie. La démocratie, c'est un régime qui a été fondé sur des exclusions au départ. Et c'est des batailles qui ont fait en sorte d'inclure de plus en plus de catégories, jusqu'aux luttes féministes, qui ont amené à l'universalité. Étant donné que le point de vue des femmes, c'est quand même le point de vue de la, la moitié de l'humanité, régler cette exclusion-là, ça donne les outils pour penser la non-exclusion. Et donc, en fonction d'améliorer leur vie, le fait de ne pas abuser de l'écosystème XYZ ou de la plante XYZ dans l'écosystème, ce n'est pas une contrainte, c'est un avantage pour elles, parce que le maintien en équilibre de cet écosystème-là, c'est la garantie que l'année d'après, elles vont aussi Pouvoir continuer à, à filer dessus, à faire euh, activité X, Y, Z dont la communauté a besoin. Donc, tu vois, ce n'est pas en contradiction directe et c'est pourtant de l'économie. Ce n'est pas l'économie qui est en contradiction avec l'écologie. C'est notre modèle économique de développement. Je veux dire, le développement, ce n'est pas univoque. Il y a plusieurs façons de se développer il y a plusieurs façons de faire de l'économie il y a des choix. Euh, et le piège le plus important, c'est de ne pas accepter, dans le fond, les limites et donc l'exigence des, des choix. Euh, Est-ce que tu pourrais revenir sur la notion de « caring » qui de « souci euh, avec... Euh... L'idée de base euh, d'un point de vue euh, écoféministe, euh, qui se nourrit beaucoup à ce qu'on appelle l'éthique du care, l'éthique du souci. L'idée de base, c'est de dire on a hiérarchisé. Mais hiérarchiser, c'est une activité humaine, ce n'est pas objectif. Alors, ça ne tombe pas du ciel que la force soit plus valorisée que la faiblesse, euh, que, je sais pas moi, que l'art soit plus valorisé que l'argent, que euh, le pain coûte plus cher que. Je ne sais pas, que le lait, n'importe quoi là. Je dis n'importe quoi, mais cette hiérarchie entre les choses, c'est une création humaine. Si c'est une création humaine, ça veut dire qu'on peut le questionner, cette hiérarchie-là. Et ce que l'éthique du CARE nous apprend, c'est que précisément, les choses peuvent avoir une valeur d'autant qu'elles sont fragiles. Cette éthique du CARE rejoint dans une certaine mesure l'éthique écologique, parce qu'on est obligé de s'apercevoir aujourd'hui que justement la planète, on s'aperçoit que la planète est précieuse parce qu'on est en train de la détruire. Et donc, ça amène le souci de la planète parce qu'on prend conscience de sa fragilité. Et dans le fond, si on prend toutes les questions des rapports sociaux et qu'on les repense de cette façon-là, c'est-à-dire, est-ce qu'on va attendre que des catégories de gens crèvent pour réaliser qu'ils nous sont précieux, <rire> qu'ils sont précieux à l'espèce humaine, à la diversité de l'humanité. Est-ce qu'on va entendre qu'ils disparaissent? C'est un peu le sens aussi du film Avatar. La fable d'Avatar, c'est un peu ça. Est-ce qu'on attend que certaines communautés, certaines civilisations, parce qu'elles sont différentes de nous, qu'elles sont moins productives, moins ceci, cela, dans nos hiérarchies actuelles, qu'on va attendre qu'ils disparaissent pour se rendre compte qu'elles sont précieuses à la diversité et à la pluralité de l'humanité. Et qu'elles nous apprennent sur notre propre diversité et sur ce qu'on est. Et ça, ça repose euh, la place de la femme euh, dans l'économie euh, non monétaire, quelque part. Euh, la femme qui... Par évidence. <rire> Je dirais par évidence. Euh, par évidence, parce que le critère... Les critères pour décider que quelque chose est important ne sont plus les mêmes. Ce n'est plus la monnaie, ce n'est plus la création de richesses monétaires, c'est la contribution au bien-vivre en société. À partir du moment où c'est la contribution au bien-vivre en société, ça fait un renversement complet des valeurs, parce que, dans le fond, on pourrait se passer de beaucoup de secteurs de l'économie <rire> actuelle. Le domaine économique monétaire, il y a bien des secteurs, là, on n'en mourrait vraiment pas s'ils disparaissaient. On ne pourrait pas se passer des activités reproductives qui sont sur le dos des femmes et qui sont assumées encore largement en dehors de l'économie monétaire. Euh, cette, on a eu une parenthèse dans une certaine mesure avec les trente Glorieuses où euh, avec l'arrivée des femmes sur le marché du travail, il y a eu la revendication face à la société, que la société assume une part de euh, ses activités reproductives avec activité des, avec euh, l'éducation des enfants, euh, avec les garderies, euh, avec une prise en charge sociale des, des soins de santé, etc. Mais on a reculé très vite. On, on, on est déjà dans le retour. On est déjà parce que parce que l'économie capitaliste à peu près assumer ça. Elle ne veut pas assumer ça. Étant donné son objectif qui est monétaire et que ça, ça ne créera jamais de monnaie, ça créera jamais de valeur monétaire, bien, ils n'ont pas intérêt. C'est un compromis qui a été temporaire. Depuis au moins 20 ans, on est en recul constant sur ce terrain-là. Euh, on, on essaie de plus en plus de retourner vers l'espace privé et donc sur le dos des femmes ces activités-là qui ont été pendant un moment prises en charge collectivement. Et ça, il faut vraiment se réapproprier ce terrain-là. Arrêtez de dire euh, « ben nous, on s'occupe d'écologie, pas d'économie », c'est pas vrai. On s'occupe d'économie quand on s'occupe d'écologie. Euh, nous, on s'occupe d'égalité puis de services sociaux, pas d'économie. Non, c'est pas vrai. On s'occupe d'économie quand on s'occupe de services sociaux.